Bonsoir, bienvenue dans ma chaîne de lecture. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Dorine Virtu, Communiquer et guérir avec les anges. Le, le monde spirituel nous écoute et nous répond. Donc voilà. Euh, C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié euh, parce que ça donne euh, plusieurs messages d'anges. C'est un livre qui a été, qui a été écrit par l'écriture par automatique. Et euh, sur divers sujets de vie, euh, Dorine Virtu interroge les anges et euh, commence une écriture automatique sur, par exemple, l'argent, la maltraitance envers un, un enfant, le pardon, etc., la patience, le rendez-vous, le rêve, les ruptures, etc., etc., etc., etc. etc. Euh, moi, j'ai envie de vous lire un passage sur le pardon, euh, donc je vais vous le lire maintenant. C'est page 131. Et c'est vraiment des courts petits textes, quoi. Donc, je commence. Le pardon. Lorsqu'un papillon prend son envol sans entrave, c'est un spectacle magnifique à voir. Lorsqu'un enfant court, riant à travers champ et tout en tenant un cerf-volant multicolore, nous sommes près du paradis. Ces visions d'une grande beauté à propos de votre terre sont d'infimes exemples de liberté et de grâce sans limite qui vont bien au-delà de votre imagination, très chers êtres. Que tous ceux qui sont prêts à écouter veuillent alors entendre nos paroles. À l'instant même où vous lisez, si vous voulez respirer très profondément et nous permettre d'entrer dans votre cœur, vous verrez ce que nous voulons dire encore plus clairement. Vous verrez ce... encore plus clairement encore plus précisément même. Oui, c'est bien, continuer de respirer, et de sentir, de sentir l'amour, l'amour, l'amour sur votre poitrine, et d'avoir confiance que nous prenons très bien soin de vous, tandis que ces mots dansent à travers cette page. Car ce ne sont pas les mots qui apaisent vos blessures, très être mais l'émotion de l'amour. Vous comprenez, l'amour est une vieille impulsion électrique qui parcourt les circuits à l'intérieur de votre être, il se déplace librement et raconte son histoire de la lumière et des rires. Il supprime toute trace d'erreur le long des circuits à mesure qu'il avance. Et pourtant, vous court-circutez souvent ce doux message pour des raisons qui sont encore inconnues pour beaucoup d'entre nous. Laissez-nous vous donner quelques précisions. Ainsi, vous pourrez voir ce thème du pardon, de la position avantageuse où nous sommes. Peut-être alors aurez-vous de notre message une compréhension plus profonde qu'avant. Vous dites que vous pardonnez, pourtant la colère laisse encore une petite entaille dans vos circuits. Elle est visible et palpable, même à l'œil nu, pour celui qui veut voir la, le paysage de l'amour. En ce moment même, vous pouvez fermer les yeux et avec une brève respiration et une prière, voir le tableau intérieur de vos circuits. Voyez-vous la manière par laquelle l'amour transporte son message venant du cœur Ces circuits sont plus réels que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Ils œuvrent continuellement à emporter le champ des erreurs. Tout ce qui est cette erreur, c'est un manque d'amour, en toute conscience. Pourtant, même cela est impossible, et nous croyons que vous comprenez facilement, car où l'amour pourrait-il ne pas exister sinon dans votre imagination De plus, là où réside votre conscience, réside aussi tout votre être, vous, tout votre, pardon, tout votre être, vous êtes le fruit d'une pensée pure, et qui plus est, une immense et une puissante pensée. Cette décision d'exister à travers votre imagination, imagination là où l'amour n'existe pas, nous fait penser à un enfant qui conçoit un monde qui le dépasse. Or, le rêve est-il supérieur à ce qui est réel Une fois encore, seules vos décisions contiennent la réponse à ce, cette importante question et la façon dont vous répondez à vous-même détermine l'orientation que vous aurez à prendre ensuite. S'il existe une crainte de vous détourner de l'imaginaire et de retourner au monde réel de l'amour, de la lumière et de la création, vous vous cacherez alors interminablement sous l'apparent abri de vos élucubrations. Pourtant, si vous deviez imaginer meilleur endroit encore, où vous cachez que, que celui-là sortiriez-vous pour vérifier si c'est si le cas, le monde de la clarté qui se tient imperturb... imper... imperturbablement à côté de votre monde imaginaire de la peur et de la colère vous attend patiemment. Votre invitation est toujours valable, déterminante et cordiale, gravée avec l'amour qui vous fait signe de venir. Tout ce que vous avez toujours désiré est là, affectueux enfant. C'est un lieu intérieur et extérieur qui se trouve en même temps dans toutes les dimensions. Nous, nous vous conduirons vers cette réalité. Si seulement vous voulez nous montrer le moindre intérêt pour vous établir une nouvelle résidence, il y a une chose que vous nous dites, nous le savons, vous devez vous protéger en demeurant dans un abri. Cependant, qu'est-ce qui en vérité peut vous mettre dans un danger qui vous aide, vous qui êtes l'éternel Admettez-vous admettez qu'il n'existe qu'un seul danger possible pour vous ou que vous alliez et qu'il est dans le durcissement de votre cœur dans un détournement de la rayonnante lumière, de l'amour. Toutefois, même ce soi-disant danger ne laisse pas de stigmate sur la peau, ni ne perce de nouvelles blessures. Simplement la distraction qui permet de ressentir la douleur en ce monde vous enjôle par des fantasmes de protection dont vous n'avez pas besoin. Ne revêtez pas d'armure, ni ne vous armez pour la bataille, très chers êtres sacrés. Rendez-vous plutôt à la vérité et éprouvez le soulagement de vous éloigner des boucliers qui vous rendent aveugles. Votre pouvoir est éternel et ne sera érodé ni par l'esprit ni par les hommes. Invoquez immédiatement ce pouvoir qui réside en vous, être sacré. Demandez des moyens de purification afin d'épurer votre esprit jusqu'à l'inspiration qui, à nouveau, attire votre, vers votre demeure perpétuelle. L'éveil de votre esprit sur le pardon vous sera donné, une étape sacrée à la fois. Alors vous vous abriterez des fardeaux dont vous n'avez pas besoin. Vous, vos pas seront légers tandis que vous, vous dénuderez votre cœur pour que tous le, le voient. Comme il n'y a aucun danger à l'extérieur de vous, vous baisserez les armes. Ce message de pardon est très ancien. « Cependant, il est, il est toujours aussi pertinent de nos jours. Demandez toujours de l'aide, douze enfants, et demeurez assurés comme nous sommes prêts. Si vous ne savez pas trop quoi penser de la manière dont le pardon déferrouille la porte d'une cellule de prison, ne perdez pas le sommeil ou votre temps à chercher à comprendre. Cherchez plutôt à mettre rapidement à profit notre offre de vous aider. Faites appel à nous, les anges, à votre souffle, votre esprit. » Votre cœur, unissez vos désirs en un effort sincère et demandez-nous de vite emporter votre chape de colère ou la peur du danger qui vous fait trembler. Nous répondons volontiers à vos demandes et votre cœur ouvert est prêt à être purifié. Vous n'avez pas à vous précipiter pour que cela arrive. Pourtant, il n'y a aucun moment au-delà de l'instant présent. Alors nettoyez le fond de votre esprit et appelez-nous maintenant, chers êtres. réjouissez nous ensemble, Tandis que nos rires chassent vos peurs, libérons votre cœur et votre esprit. Alors, tandis que vous suivez le doux rire de votre cœur allégé, vous découvrez que les moments d'évasion ne retiennent plus votre attention, car vous êtes pleinement éveillé et immergé dans l'amour que nous partageons avec vous et avec notre Créateur qui est Dieu. » Voilà, donc ce livre se compose vraiment en plusieurs parties. Donc la prochaine partie, c'est « La patience ». Il euh, y a la peur, il euh, y a le poids, il euh, y a la prière, la recherche d'emploi, euh, la relaxation, le rendez-vous, les rêves, les ruptures, la solitude. Bref, à chaque passage, ce sont des messages angéliques que Dorine Virtu a reçus euh, par, euh, par, par une écriture automatique. Et à la fin du livre, le deuxième, chapitre, euh, le deuxième chapitre comporte à comment communiquer avec ses anges euh, que j'ai fort apprécié aussi, dont j'ai laissé un témoignage sur une autre vidéo euh, et euh, ça permet de venir guérir et de penser euh, des blessures qu'on aurait peut-être encore sur le cœur. Euh, ce sont vraiment des messages qui sont empreints d'énergie angélique euh, et qui permettent euh, de, de s'ancrer dans l'inconscient autant que dans le cœur. Et donc, de fait, en comprenant les paroles que les anges ont données dans ce livre par Dorine Virtue, euh, permet justement de venir penser certaines blessures qu'on aurait. Euh, qu'on qu aurait, qu aurait gardé dans, dans notre vie ou dans notre quotidien. Et donc ce livre est particulièrement intéressant, non seulement pour guérir certaines blessures qu'on a en soi, mais aussi pour savoir comment communiquer avec les anges. Euh, donc voilà pour ce petit livre que je conseille. Euh, C'est un livre euh, qui ne m'a pas coûté cher. Euh, je l'ai acheté dans une librairie de seconde main, euh, donc il y a plein plein plein de librairies de seconde main où vous pouvez vous procurer des livres, il euh, n'y a aucun souci là-dessus, euh, par contre c'est peut-être possible que vous ne trouviez pas celui qui vous intéresse, mais allez-y toujours quand même parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à lire, euh, et sinon euh, on se revoit pour une prochaine lecture, ciao ciao